Bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, euh, bah, d'abord, merci aux rapporteurs, Monsieur Laroutourou et Monsieur Chastel, sur ce projet de budget 2021. Ça a été dit. C'est le premier qui s'inscrit dans un cycle euh, de budget pluriannuel dont on a débattu plus tôt dans l'après-midi. Euh, le message que je souhaite adresser, c'est qu'il est, qu est euh, urgent de ne plus attendre en matière de transition écologique. On sait qu'il nous reste une dizaine d'années pour agir et euh, changer les choses, et donc euh, il est temps euh, d'accélérer. Donc Dans ce budget, il y a des avancées qui sont euh, très positives de ce point de vue-là, avec les 30% climat, 10% biodiversité avec aussi l'idée, évidemment, de ne pas utiliser les pourcentages restants du budget pour euh, détruire ce que l'on met en œuvre avec les critères climat et les critères biodiversité. C'est ça, l'un des sujets dont on sera euh, amené à euh, continuer de euh, débattre. Dire également que euh, dans ce rapport, il y a 60% qui s'inscrit dans la logique des 60% de baisse de rejet de gaz à effet de serre à échéance 2030, rappeler que c'est 65% qu'il faudrait, et c'est l'esprit de euh, l'amendement que j'ai procédé. Également, augmenter euh, les budgets de la Direction Générale Environnement du Parlement pour pousser et travailler sur la transition écologique. Et puis, dans la logique de transparence, on a parlé du budget qui va être nécessaire pour le vaccin Covid. Un amendement proposé également pour qu'il y ait de la transparence dans ces méga contrats. C'est très important. Pour conclure, dire que nous nous inscrivons donc dans cette volonté d'urgence à agir. Les plus tard d'aujourd'hui seront les trop tard de demain si on n'agit pas maintenant. L'administration Biden, qui vient d'être élue, projette un projet de... 2 000 milliards de dollars pour la transition verte, nous sommes très loin du compte et donc il faut bien cibler les dépenses qui sont les nôtres. Je vous remercie.